Me soustraire de la vision, disons que cela concerne mon voisin, ni encore me retracter cherchant des citations pour couvrir mes fautes, le péché des meurs Je suis allé à l'église, le pasteur a prêché C'est comme un si, il connaissait mon péché Et ce que j'avais fait Seigneur par ceci j'ai compris et je suis concerné Que tu veux me redresser il s'agit bien de moi Dans le rouleau du livre Il est question de moi Être un meilleur pasteur Cela n'est pas demandé à quelqu'un d'autre Toujours Dans le rouleau, il est question de moi, question de Dans, moi. De Dans le rouleau, il est question de moi Tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice Mais tu m'as formé corps Et le livre dont il est question J'ai le reçu de l'ange puissant je l'ai avalé tout dans ma bouche Et amère dans mes entrailles Voilà pourquoi oh Dieu Je viens pour faire ta volonté Le message ne doit pas être Seulement la flamme de l'heure Mais il doit être aussi la flamme je dois vivre une vie à attirer le monde vers toi. Je suis concerné.